Hey, mais au début, le, le flingue qu'on a, c'est pas le M1911, hein, c'est le Strife. Toi aussi, t'as un striff là Ouais, ouais, ouais. Putain de striff. Ah, très bien, Fouinard, arrête toi Ah, ça me vénèbre, ça. Oh. Mais gros, comment, mais comment t'as fait oh. <rire> <rire> Sale bâtard, il arrive, il a la rondeur attends. Okay. Manche une, histoire, il court dessus ce chien. Okay. <rire> pour être sûr que je l'ai pas, même que je sais pas comment la voir. Allez, allez. Oh non, infiniment oh mon pote. Vas-y, vas-y, vas-y, fais les manches, mec. Vas-y, euh, je sais pas, je me suis mis au fond, là, il y a masto là. Mais tu crois que je vais pouvoir tout faire Bah, mec, ça va, euh, masto. Euh, T'as quoi T'as double coup, masto. passe passe. Mais ça, c'est ça, c'est pour activer le. T'es sûr Ouais, là, le télépo, oui, chien. Tu sais. Ouais, je pense vraiment qu'il y a autre chose, hein, genre un couteau ou un truc comme ça, c'est... Putain, hein, vas-y mec ah, Non, bah... Non... Oh, putain, oh. Putain, Fais des ouais. petits demi-tours, moi Bien ouais, sûr. Non C'est le relou Ah. Vas-y, hein. c'est quoi le défi? C'est pas il n'y a pas de défi, juste on essaie de faire un record avec Foris -E, c'est tout. Il a pas vraiment de défi, les frères. C'est un... une map ou tu vois, enfin. On sait qu'il y a, non, y a des trucs à faire quoi, mais on sait plus. pas c'est quoi T'en fous, réponds pas J'avoue, ferme ta gueule, euh, s'il te plaît, Majin Arrête <rire> de poser des questions, con Wesh <rire> le nain, t'es et pense à t'abonner Continue <rire> okay, Limite, hein. ah, mais genre le pack à peu ça vous tp. Ah, euh, oh, ça... bah ouais, je dit... suis à la dernière là, c'est bon, mais après je sais pas où le poser. Euh... Ah, mais ici, oui, c'est le quatrième, ouais, je crois, hein. c'est fini du coup. Non, encore. Ah, ouais, il y a un cinquième ou une cinquième, ou en fait, là maintenant je prends la Wonder. J'arrive. <rires> non. Oh Floris. Oh, oh, on va descendre <rire> des mules. Si on sent des mules, on pourra Oh Le wifi. Comment Je te regardais pas tu vois. Je prends rien Oh bah... Fais-moi un, un, une belle vague. Un... Oh la la. Putain, une <rire> belle <rire> vague qui arrive. Les cascades tout comme nous autres c'est cool, prends-en grand soin. Votre majesté. Euh, tu fais comment pour les... les maps custom mmh, Tu gères Foris ou. Non. Ah, ouais. En vrai pour les maps custom gros je vais te montrer vite fait. C'est assez simple. J'espère que mon pote il gère, hein, il va pas faire le con. Genre up, tu vois, tac. Tac déjà faut BO3 sur Steam te conseille d'aller sur le site instant gaming ou un site comme ça il coûte 15 balles le jeu putain pourquoi chaque fois que je clique là dessus ça ça m'énerve micro mais en gros une fois que tu l'as sur steam tu vas dans le workshop ici okay, il faut que tu l'aies sur steam en gros tu vas sur instant gaming ça coûte 15 balles t'achètes ils vont te donner un code le code tu le mets ici dans le jeu activer un produit steam et tu vas mettre le code qui te donne T'auras BO3, tu télécharges la nana, nina. Après tu vas être dans le workshop. Et pour télécharger une map, non il y a une nouvelle map. Tu fais comme ça, tu vas sur la map. Et une fois que tu es sur la map, tu cliques sur s'abonner. Hop, le téléchargement il se lance. Et quand le téléchargement est fini, bah, tu as le jeu quoi. T'as la map, je veux dire. Attends, je vais les nouvelles maps, s'il n'y a pas des trucs. Perverse. Spinment. Et bon, on a fini, on a le record, wouhou, c'est trop bien! Voilà, aussi celle-là. Let's go, world record! Un grand record! Encore un world record pour Dims. La folie, genre j'en ai tellement les gars, c'est fou! C'est pas vrai. Je... C'est quoi le dernier record que t'avais sur une map officielle? Je sais même oh, pas. pas hein. problème, ça, que tu eu, non Il doit être des first room, hein, first room sans bonbon, BO3. Let's go ouais. les gars et un record de plus. Yes. On bat les couilles, oh wow wow. On bat les Ça va être un peu partie direct. <rire> Putain de merde. Merci pour les GG les gars. Pourquoi il a pas B1 sur QSOM bah, En fait c'est la base ou je sais pas, j'en sais rien mais il y a world y a world à toi. <rire> Y'a World Attoir et BO3 en fait. Tu veux vraiment que je vienne te... Y'a une map ou deux euh, BO1, mais y'en a qu'une ou deux, quoi. Y'en a qu'une, je crois. D'ailleurs, là, ça m'est arrivé sur Black Ops 2, le custom. Triso, ouais. Eh le custom sur quoi Black Ops 2, tu dis Ouais. Je pense pas, hein, ouais, je sais pas. Là, euh, Black Ops 2, moi, j'aime pas trop. Les zombies, tu peux... Ils se packent vrai, trop. Les uns sur les autres, c'est n'importe quoi. Putain, t'as deux doigts de canné, là. vous n'avez pas assez de place dans votre sacoche comment ça Essayez de pousser à 55 je sais pas bah moi j'aurais bien arrêté là hein. de toute façon qu'on fasse 55, 60, 70 euh, les gens ils vont nous battre hein. faut pas croire que euh, là on est pas parti pour lancer euh, le run de l'infini quoi ça moi je m'arrête souvent à la manche du record mais pff, on peut en faire une ou deux de plus hein. peut-être Foris il bah... est des mais qu'est-ce qu'il fait Sofiane Smooth De toute façon dis-toi on va nous battre hein. les gens ils ont vu ça en live clairement on sera battu J'aurais peut-être pas fait de live ça aurait pu passer inaperçu En général de toute façon quand Non Quand je fais un record les gens ils se butent pour me battre à chaque fois Oh là là <rire> Non non non arrête arrête Tire pas Ah ouais, il est parti acheter double coup, c'est vrai que c'est le truc qui venait d'été <rire> là. <rire> non mais ça change, ouais, autant que je vais là-bas, autant que j'achète un atout. Ah bah oui. Mon dernier record, Kino BO4, non j'en ai fait d'autres depuis, je crois que j'ai dû faire une first room. En fait, tu l'as payé combien T'as doudoune chauffante C'est quoi la doudoune chauffante C'est vrai, on a fait des no power avec Echo sur B1. No power 5, on a égalé, on n'a pas vraiment fait le record. On à à tête, hein, Allez, je te laisse nettoyer, Foris. Fais-moi une un belle vague. Un... Oh là là. <rire> <rire> Il y a une belle vague qui arrive. <rire> <rire> Fais-moi une belle vague bien ronde, quoi. C'est ça que je voulais, mais. C'est toi avec ton gros cul là? Daikiri, bon, ah, ça changerait rien gros avec le shotgun. Mais vas-y là! Ah. Hum. Fatigant. Y'avait un zombie qui t'entendait à la sortie. Putain, casse les couilles. Putain, t'as perdu du niveau. Hein. <rire> Parce qu'il y avait un zombie là. Rien perdu. Là c'était parfait, tu vois. J'ai fait un enchaînement. Genre, euh, je me retourne, balle de pompe pour les stopper. Et tac, réanimation. Ouais. À la dernière seconde, gros. Hein. T'étais vraiment en train de canner là. Hum, mmh, j'ai vu. J'étais dedans. Oh, je suis mort. Arrête, là tu fais exprès. Non, je fais pas exprès là. J'ai voulu prendre rien <rire> En même temps, tu les tues. Prends-moi ça. Et ton, ton coin, tiens ton coin. Ouais point, point. Oh le mec. Eh vas-y, à chaque fois je vais aller trop vite et du coup ça va pas passer là. Putain. ça passera pas là oh, oh. putain ah ouais. désolé t'as intérêt de faire un truc stylé du genre prendre la mp5 et tourner dans la pièce où il y a où il y a, a pas punch parce qu'en fait là je comptais je sais pas si t'as vu mais bon je faisais un peu n'importe quoi je voulais qu'on fasse un truc marrant tu vois mais... ah ouais tu veux qu'on se suicide bah je voulais qu'on fasse un truc marrant mais bon euh... je veux, tu veux que je tourne où au fond là bas à gauche là où il y a un masto non non non trop, euh, eh, trop euh, vu revu euh. Pack à punch. Vas-y. Pack des vagues là-dedans, c'était chaud. Mais va prendre Masto, va prendre Masto. J'ai le droit. Ouais, ouais, va prendre Masto. Et la réa, comme ça, si jamais tu meurs, au moins tu pourras te faire. a pas de réa, on est deux. Ah ouais, mince. Mais je suis trompé. Et Daikiri, t'as le droit. Euh, si t'as un, un zizi musclé, <rire> oh, lui il est arrivé comme un fils de chétan. J'ai quand même 12 down. Hein. Euh, tu vas mourir. Ouais, bah, c'est la vie. Hein. T'as vu, Masto, ça a pas changé grand chose. Hein. Genre, Masto n'a pas carry de game. Let's go, petit world record. Ça fait plaisir. Ah bon, c'est léger quoi. Hein. Let's go.